Je visite le salon de la construction et la rénovation de Bruxelles, Batibo, le plus grand salon, et on va parler d'odeur dans la cuisine équipée. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. On va parler dans cette vidéo de hotte, de table de cuisson avec hotte intégrée, de filtre à charbon actif pour le fonctionnement en recyclage. Ça fait partie d'une série et c'est parti Whirlpool, traditionnel. traditionnelle, okay, donc un groupe aspirant mais particulier. Oui, mais ben disons ici vous avez l'idée de départ, c'est d'avoir une hotte. Avec une aspiration périphérique. Oui, euh, donc qui on est... aspire bien sur le côté, il n'y a plus de filtre visible. Hein. Voilà, donc là aussi, meilleur système d'aspiration disponible aujourd'hui. Euh, D'un autre côté, on voit une tendance les gens ne veulent plus voir une hotte suspendue oui, dans la cuisine. Oui, tout à fait. Alors, tout à solution fait. très simple vous mettez un plafonnier, hein, vous mettez un caisson à la limite et vous, met... vous insérez une hotte. Ici, vous avez la version insérée. Donc, le bloc moteur fait 24, hein, donc le tout fait 24 et on laisse un rebord apparent. Euh, et donc, recyclage ici... ou évacuation, ceci Ceci est un recyclage. en recyclage. Uniquement en recyclage ok Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un plug and play. Voilà. On le met, on le branche, termine. une voilà. prise de courant suffit. Voilà, c'est tout. On remplace les filtres ouais, Oui, ici si, il y a des long live filtres aussi. Hein, est-ce il... que ça se régénère au four Est-ce que ça se lave oui. la vaisselle oui. est-ce que ça se... Ça, se lave, ça se lave la vaisselle comme tu sais très bien. Ça se met au four. Combien de temps ça peut tenir ce filtres-là Il faut compter trois ans. On compte trois ans. Hein au un niveau... filtre trois ans Oui, au niveau... Mmh. Longévité. Longévité, ok, okay d'accord. Mais non, bon, tout aussi, question comment on cuisine, si on fait beaucoup de graisse, si Et fait... si on nettoie correctement ces filtres métalliques aussi Pour tout bon produit, il faut un bon entretien. Ok, donc on ne confond pas les filtres métalliques, non. qui sont les filtres qui retiennent les graisses, et les filtres à charbon actifs qui retiennent les odeurs. Oui. On est bien d'accord. Les filtres métalliques, s'ils sont entretenus, ne doivent pas se changer. Les filtres à charbon actifs devront se changer. Oui. Mais se régénérer pendant la vie de la hotte. Oui. Pascal, le petit frère de la hotte qu'on vient de voir en cloud, Oui. En blanche. En blanche. Donc, Donc elle se met comme ça. Donc on voit ceci. Ceci est visible Exactement. en réalité. Donc ceci ou bien vous le montez comme vous le voyez ici, on l'a fait expressément de le mettre comme cela, visible, où vous pouvez naturellement l'intégrer dans un caisson, hein, comme vous voyez de l'autre côté qui est repris là, qu'on vient d'expliquer. Euh, et on peut aussi à la limite bah, le finir avec un caisson plus fin, il y a des dispositions possibles où le plafonnier est suspendu et ceci est Remplacement des filtres de se fait là. par ici Par l'intérieur. Par oui. l'intérieur. Cool. Ici. Filtre cassette donc ici voilà et ici dessus il y a moyen de monter donc des filtres charbon. Okay. Okay. entretien nécessaire aussi euh, comme tout bon appareil. Chez Siemens nouveauté en groupe aspirant dans les hôtes dites traditionnelles. Alors je distingue bien traditionnel ne veut pas dire ringard. Hein. Traditionnel ça veut dire que ça existe, ça fonctionne très bien. C'est juste un autre type d'hôte que les hôtes qui aspirent par l'attaque. C'est un autre modèle. Euh, donc on est sur une nouveauté, explique-nous un petit peu, en tout cas au niveau performance. Oui, au niveau performance, donc les hautes les plafonds, groupes d'extraction, hautes euh, plafonds, donc elles sont en fabrication propre. Hein, oui. donc il y en a, il y a très peu de fabricants ah, quelle en Belgique. distance qui, plus ou moins On peut les mettre jusqu'à euh, 2,50 m, 2, 2,60 mètres du, du, du sol. Hein, donc, euh, et elles font quand même 760 mètres cubes. Fabriquées euh, en Allemagne ceci. Hein. Fabriquées en Allemagne, okay. hein, on fait ah. plus d'un million de hautes par an. Donc Siemens et Bosch et, et sont, sont des fabricants de hautes vraiment euh, propres. Elles sont flat, donc à fleur, de, à fleur de plan quelque part avec le, le, le faux plafond elles ont une illumination LED euh, sur qui le peut être modulable, c'est-à-dire oui. euh, qui, qui qu'on peut adapter la chaleur de la lumière à la lumière de la cuisine, okay, ça c'est important. Voir. Elles sont toutes Home Connect, c'est-à-dire qu'elles peuvent toutes être euh, connectées via l'application, en fait, on tablette. peut les commander via l'application, via son smartphone, on peut les commander avec Cook Connect, c'est-à-dire la connexion, la table de cuisson. Donc, on allume sa taque sur la puissance de la haute la il y a ou la télécommande, bien évidemment, qui est livrée avec. Hein. Tu m'as parlé également de voice control. Et voice control, c'est-à-dire que toutes nos Hots sont potentiellement utilisables avec Alexa ou autre, enfin euh, Echo de Amazon ou autre système de, de, de commandes vocales. Ok, donc, donc on demande, ok, allume, Alexa hots, allume claque, ma Alexa, allume ma Hots, elle s'allume ou elle s'éteint. Ok, donc là, tu m'as dit il y a trois modèles, donc l'inox, le blanc et un modèle en vert, je vois, avec l'éclairage central. Hein, oui, et elles sont aussi écapées, <rire> équipées d'un climate control sensor, c'est-à-dire qu'elles ont un capteur unique qui va non seulement détecter les, les intensités de vapeur, mais également les odeurs. Donc ça veut dire que c'est un purificateur de pièces. C'est un fait. purificateur Et de se pièces. Ça coûte avec une VMC, effectivement. Donc à ce moment-là. Euh... Ça se met à côté de la VMC. Si vous avez une VMC, il ne faut pas la mettre en évacuation, parce que là, vous allez contrecarrer le, le, votre VMC. Vous la mettre en recyclage. En recyclage, il y a un module d'évacuation pour le recyclage, qui est avec des, des filtres clinaires, avec les filtres SWATS qui sont. Euh, avec euh, traitement anti-fiche ou quoi, soit régénérable. Et ça c'est nouveau également. Gutmann, alors pourquoi je suis devant une Lacanche avec Hermann Parce que simplement Hermann est donc importateur de Lacanche et de Gutmann. Donc voilà, on achète nos deux marques chez lui et on va maintenant vous parler de, La... de, de Gutmann, effectivement. Ouais. Explique-nous un peu, Gutmann est allemand Gutmann est allemand, euh, fabricant un peu plus petit d'hôtes. Oui. Mais une fabrication toujours artisanale parce oui. qu'ils sont soudés et polis à la main. Okay. Ce qui fait une caisson euh, étanche. Oui. Et... Ah oui, c'est bien dur, hein. effectivement. Okay. Ouais. Voilà la qualité allemande. Et alors, donc ça, c'est du verre. Ça, c'est du verre. Et au niveau des filtres. Au niveau des filtres, ça, c'est la, la grande spécialité de Goodman. Et ce qui est très important, ben, voilà, on ne voit pas à travers. Il y a 17 couches. Okay. Dinox. Donc l'idée de Guttmann, ce sont des hôtes simples, fabriquées artisanales fabrication artisanale, pardon, ouais. et très qualitatives. Il y a aussi une particularité, c'est que dans les groupes aspirants, il y a plusieurs tailles aussi, moteur ouais. externe, moteur interne, mais on a du 860 mm, 960 ouais. mm, 1m16 ouais. aussi, tout et à alors, en particularité, au même prix. Oui. Voilà, ok, voilà. c'est important à signaler. Oui, parce que les gens ont tendance de mettre une plus petite hôte rien que pour le prix. Et plus que la haute est large, mieux qu'elle inspire. Ok, d'accord. Donc on pourrait imaginer un caisson spécifique et on vient mettre une belle goutte man dedans avec un verre dedans. Tout à fait. La canche au niveau des hôtes, explique-nous un peu. Parce que, est-ce que la canche fabrique des hautes On fabrique les hôtes, les cordes hautes, Les caissons de hôtes, Les caissons en fait. voilà. de Sur Ça, mesure de la Sur... même couleur. De la même couleur ou une autre couleur si vous voulez. Oui, si on veut faire deux de couleurs. Voilà. voilà. Mais ça c'est fabrication Lacanche. donc le même inox pour le rebord, exacte ah. exactement la même couleur pour le corps de la hotte. Et très important la bonne largeur de la hotte. Exactement. Ok, d'accord. Toujours 20 cm plus large que la zone de cuisson qu'on met en dessous de la. On hôte. peut mettre, on met un groupe aspirant, on met n'importe quel groupe aspirant à l'intérieur. On, on peut choisir. choisir. On peut choisir. De standard, on met du Novi. Oui. Mais si vous dites, je veux un Goodman dedans, on peut mettre un Goodman dedans. Sans problème. Samsung, TAC et HOT connecté. Exactement Thomas. TAC et HOT connecté, très facile. J'allume ma TAC. Je commence à travailler avec une zone et hop, la lumière s'allume et elle se met en fonctionnement. Ok, donc selon la puissance de l'attaque, la, la, la hotte se règle automatiquement. Tout on n'oubliera plus d'allumer sa hotte. Non, et une fois que je coupe ma hotte, certains modèles vont continuer à travailler en mode silencieux pendant une dizaine, dizaine de minutes pour vraiment évacuer toutes les toutes odeurs, les odeurs de, toutes de la les épugnes de cuisson. Euh, important, ça dépend des appareils qu'on prend on ne peut pas prendre une hotte entrée de gamme et lui rajouter un module. Non, il faut il y ait, avoir le logo. Euh, ici connecté, ici, voilà. et connectivité. On les branche l'une à côté de l'autre, on les fait se repérer, on, Le a... on surpère, fait automatiquement. un classique, et les deux se repèrent et c'est parti. Ok donc c'est extrêmement simple en fait à la base. C'est hyper simple à utiliser. On est chez Bora, Bora Défitec est ambassadeur Bora en magasin, mais on aime bien montré les nouveautés. Alors Mathias, dis-nous un peu quelles sont les nouveautés chez Bora. Ici, vous voyez la, la bois pure, c'est la nouveauté, la grande nouveauté 2019 de, de chez nous. En fait, c'est plus pur, c'est plus design, c'est affleurant ici, la haute, c'est moins grand. Donc, euh, on a réduit le diamètre avec 5 cm. Pour le design hein? Pour le design, oui. Et aussi, ça, ça, ça nous permet de déplacer plus grandes casseroles sur le plan de travail, sur l'attaque induction. Tu m'as dit également qu'il y avait un accès au filtre. Exactement. Ici, le filtre, tu le mets au lave-vaisselle. Ça, c'est le filtre métallique. Oui, ça n'a pas changé. Par contre, on a mis un fond dessus. Oui, mais pour changer les filtres de charbon. C'est la plus grande nouveauté chez nous. C'est en fait, on a accès par là-bas. Il y a une petite porte, comme ça. Et puis, il faut tirer comme ça. Comme vous voyez, avec une main. Et alors, ceci, est-ce qu'on sait le régénérer au four Non. Chez nous, chez Bora, les filtres, on doit les changer chaque année. Chez Labora, labora donne une Une, une fois F, par an. Une fois par an, ça coûte... Pour un taux d'utilisation normal, une famille normale. Exactement. Quand on cuisine chaque jour, une fois par an, on doit les changer. Ça vous coûterait 83 euros pour le une set. Une fois par an. Une, une fois, fois par an. Par an. Ok, oui. et ensuite, on le remet, on le roule dedans. Oui, maintenant, je, je, donne, pas je pas donne ça à vous. Oui. On fait comme ça. Je le mets, tu pousses. On met ça dedans, on ferme la porte, on met le filtre des graisses dedans, et voilà. Alors, Novi avec Christophe, explique-moi quelles sont les nouveautés de tes produits. On a deux hautes deux perchés là-bas au-dessus, explique-moi un petit peu. Oui, alors, la. Cloud euh, blanche existait déjà. Hein. Ça, tu la connais, ça. On l'avait vu l'année passée. Hein, même. Voilà, effectivement. Et puis bah, maintenant, on a sorti une déclinaison en noir. Est-ce que tu as de... le RAL exact de cette couleur, oui. par hasard RAL 9005. 9005. Ouais. Au niveau des commandes, nous, on a commandé ça pour nos clients. Ouais. Parce que ça fait partie de la gamme premium, si je Oui, me tout, tout à fait. Oui, oui, oui. Un Defitech et partenaire est... premium. Est... Donc voilà, effectivement. Il y a un délai d'attente ou c'est maintenant tout à fait de stock et tout est là quoi Non. Alors, il y a un petit délai d'attente quand même. Mais pas un délai de 3 mois, bien évidemment. C'est peut-être un délai de 2 semaines, quelque chose comme ça, donc, maximum. la gamme Cloud Plug and Play, recyclage uniquement. Oui, tout à fait. vraiment Avec de, la de, noire, de, de, de... effectivement. C'est une nouvelle référence au même prix et euh, parfaitement compatible avec le avec système In Dutch aussi, euh, je veux dire, avec nos Induction. Alors ça c'est dans le monde de la cuisine avec des meubles hauts, évidemment, ouais, ouais, parce ouais, qu'on a. Et tu viens cacher la haute mais c'est une évolution c'est une évolution effectivement parce que la fusion elle existait oui, déjà, hein, deux versions passé. fusion plus fusion euh, classique la fusion classique qui se trouve juste ici à côté okay. et alors à ce moment là en nouveauté qui remplace la fusion plus on a la fusion pro okay. Okay. Alors, qui est toujours alors, dans un mètre de 90 cm toujours de 90. 90 en fait on a trois largeurs hein. pour la fusion pro, euh, la fusion pro on a 60 cm de large 90 cm de large ou 1 mètre 20 maintenant euh, le gros avantage de cette euh, fusion pro c'est qu'elle s'adapte sur sur une plus grande majorité de meubles suspendus. Tu veux dire la profondeur des meubles voilà, okay, là, Parce que celle-là faisait 30... Il fallait minimum 34 fallait pour la, la fusion en plus. Maintenant, ils sont souvent 32 ouais, voilà. Voilà. à l'intérieur quand tu une gorge, etc. Exactement. Okay, okay, ici, maintenant, ouais. on est à minimum 34. Euh, okay. 31. On est sur du LED, hein, ici. On, est, bien on est sur du LED. On a, on a encore de la place à l'intérieur. Oui, à l tout à fait. On a encore de la place. Après, il faut adapter oui. à l'intérieur. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Et ça, c'est la fusion pour une belle évolution. Une belle oui. évolution. Et alors, on a fait effectivement... On peut mettre des... Des, des portes sans poignet, ce qui vous, nous permet avec le petite, la petite inclinaison ici de passer sa main pour pouvoir ouvrir euh, la porte. Novi, et Régénérable, filtre à recyclage, filtre à charbon actif, tout ce qu'on veut, mais pour mettre une haute en circuit fermé. Explique-moi un peu, est-ce que vous avez une évolution à ce sujet ouais, tout à fait. Donc, on avait déjà euh, les filtres à charbon actif régénérables, hein, qui étaient donc des filtres euh, qui, tous les six mois, devaient aller au four pendant une heure à 120 degrés pour éliminer, en fait, euh, les. c'était purement chimique, oui. pour éliminer donc, les mauvaises les odeurs. Donc ça, se régénère au four Oui, c'est ça. Parce voilà. okay. que certains ont lave-vaisselle, certains. Ouais, Chez, non, toi, non. Au four. Chez nous, c'est vraiment au four. Combien de temps Une au four heure à 120 degrés au four, ok Et en fait ici ce qu'on a fait c'est qu'on a développé ces filtres à charbon actifs on les a fait euh, plus euh, le, le temps entre les régénérations est plus long donc avant c'était 200 heures donc en moyenne tous les 6 mois maintenant on passe à une fois par an donc on est à 400 heures entre les régénérations Mais à un moment donné après 4 ans on a changé le filtre. 6 ans. Six ans on avant on pouvait faire 12 régénérations, maintenant on peut en faire 6. Donc la durée de vie du filtre est la même durée que l'année passée et les années avant, mais par contre c'est beaucoup plus confortable pour le client parce qu'il doit faire moins de régénération. Attention que chez Novi, vous avez un box, ouais. parce que sur beaucoup de hautes c'est ça qu'il faut spécifier, sur beaucoup de hautes vous mettez parfois les, les systèmes de recyclage sur le moteur, juste après les filtres métalliques. Novi, c'est une hotte normale ouais. avec des filtres métalliques qui sont inspirés et vous avez après un caisson dans qui lequel le, le, la régénération se fait. Donc ceci, blanc, noir, et le gros, ouais, donc, ouais, sont ouais. des caissons de régénération. Oui, c'est ça. En fait, c'est des boîtes à air avec un filtre à charbon actif à l'intérieur avec cette technique. Lui est visible sur un caisson, oui, oui, tout lui tout dans à fait, le hein. socle si on a envie. Oui, tout Mais, à lui, fait. Donc, ouais. on voit ce caisson. Oui, ouais, ouais, tout okay. à fait. On et le donc, voit, il est visible. D'ailleurs, on, on, on, on a évolué on ouvre par rapport à la grille hein, au niveau du design. Oui. On a complètement évolué. Maintenant, on ressemble plus à un baffle donc ça se marie beaucoup plus dans une maison. Donc on ouvre cette trappe ci Oui, c'est ça. Et là derrière, il y a le filtre à charbon. actif. On prend et qu'on régénère ou qu'on change. Voilà, exactement. C'est bien ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux haute Plus de liens sur notre blog ainsi que notre site. Retrouvez-nous en magasin et à nos architectes d'intérieur pour vous informer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao